Tu vas t'en des pavés, des On s'en bat casier de quitter Rien à foutre de ta personnalité Gardien de la paix, des privilégiés Tel le principal problème de cette société Garant du système patriarcat Soit c'est ce que tu souhaites, Bata. et donc t'es qu'un fasciste. Soit tu le sais même pas, et donc t'es qu'un inculte ou tu le sais, mais t'en moques. Et, et donc, donc t'es qu'une sale brute, à par siphonner les budgets des collectivités Bata. et m'y donner des outrages pour multiplier tes centimes. Ta passion c'est d'humilier le peu qui nous reste d'intimité. J'ai pas foutu de tes persécutés sans Bata. jouer les victimes. Trois siècles et demi que tu réprimes, trois Bata. siècles et que t'es À mettre fin au crime, il serait temps que tu passes la main, à moins que ce soit l'arme à gauche. et qu un qu'un quart d'entre vous, ils pensent donc quelque part, vous savez que vous servez à rien. Tous les flics sont des bâtards toutes, toutes les flics sont des bâtards <toutes> tous les flics sont des bâtards toutes, toutes les flics sont des bâtardes tous les flics sont des bâtards Cherche désespérément ce qui te distingue de l'esclavagiste et du colon. Mais tout concours Trois fois plus de violence conjugale et t'as le flingue. Si j'étais une meuf, t'es bien le dernier que j'appellerais au score. Réformer la police, ça changera pas ses valeurs. Car par son abolition, son sadisme sera annulé. On supprimera pas le violon. Masculons les violeurs, aux ordres tels des moutons Êtes qu'une bande d'ongulés Si ta violence est neutre alors pourquoi t'as le droit de vote Va plus d'une fois sur deux, tout porte à croire que tu complotes A toujours exiger plus d'effectifs et de moyens Dis-moi pour votre coup d'état il faudrait que vous soyez combien Ton aliénation, notre infantilisation L'espace pas qu'à une option te pousser à la désertion Au dégoût de ta fonction jusqu'à ce que t'ailles ta vie On vous montrera les uns contre les autres jusqu'à la méchinerie Tous les flics sont des bâtards Toutes les flics sont des bâtards tous les flics sont des bâtards, toutes les flics sont des bâtardes Tous les flics, toutes les flics Seul Très, Sadou, Ce trait, Sonou Oh comme ce bâtard CEU, trait, sonou, ce trait, son doux Bâtard, bâtard, bâtard de ta mission, tu maintiens un or qui ne peut engendrer que du désordre Les caves sont des raclures. Tous les flics sont des bâtards. Toutes les flics sont des bâtardes les flics, les flics. Tous les flics sont des bâtards. Toutes les flics sont des bâtardes Ce trait, nous, ce trait, ce Encore oh, bâtard.